Et bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Mario Galaxy. Euh, ouais, C'est une vidéo un peu jose, euh... bon, En fait dans cette vidéo je vais pas faire des je vais pas faire des... des niveaux déjà fait en fait je pense que plutôt que je vais faire bah, continuer l'aventure genre comme ça, je vous reprends une aventure comme ça. Non non c'est Ça vous du bon du bon vieux temps qu'on a passé sur ce jeu que j'ai pas fait beaucoup d'ailleurs non mais voilà j'aime bien mario Galaxy donc je me suis dit pourquoi oh, bon, on en fait une autre d'autres bah, vidéos sur Mario Galaxy quoi. Oui. vous voyez donc euh voilà euh, c'est bon 25 hein. étoiles à, à faire bah écoutez on va faire elle <rire> Ouais, ouais, t'as faim. Tu veux des fragments d'étoiles? Oh. Lui. lui. il en voulait mille. Il dit, I'm first of here. A... We go. Transformation. Hey! Je parle anglais, moi! <rire> The Saint-Spirant Galaxy, allez, ah, Je veux le traduire, mais non, je ne le traduis pas. Je vais faire ça. Chucky, a snack. Saint-Spirant Galaxy. Ah, ça s'appelle donc comme ça. C'est une belle galaxie. Voilà, bon, qui vole. une reprise je comme ça mmh, mmh, mmh. avec qu'à ce soit ça le... ah là donc là on a un choix c'est du tonne c'est ce y'a le moshu, y'a ce délicieux ah ok il dit qu'il est vraiment bon ce, ce... il dit qu'il est vraiment bon ce champignon Hum, mmh, délicieux! Euh, ok. Plus deux 10 qu'il est bon. Je leur fait confiance. Ah, d'accord. Bon, tous les deux, de toute façon, je. Ouais, j'ai vraiment. Moi. Ouais. Là, ah, je t'ai commencé en vous. Wesh! Ça va ou quoi? Je suis dans la lumière alors. Apparemment, non. Je ne tout. Ah, J'ai moi Ça a l'air compliqué, regarde. Le bout, c'est vraiment plus facile que. C'est quoi ça? Je le savais! Je savais qu'il allait vous retirer ça. Hey, c'est quel pro c'est quel pro dites le moi Mario Galaxy Ah j'avais pas vu ça par contre j'ai failli me casser la gueule Riez pas c'était vrai moi oh, j'étais dans Mario Galaxy donc c'est pour ça oui euh, oui je vais se regarder save you game saving the not press the button -earth oh tain, ouf. ouf ouf ça doit faire mal <rire> un... ah c'est quand ton a accent anglais là. ah tu ça que des fois tu traduis tes des vidéos en anglais oh. ah ah oh, merci. merci mec sais pas pourquoi j'ai mis ce jour en anglais je sais pas <rire> mon dieu c'était quoi ça aujourd'hui c'est une oh, lui il pam pam pam pam pam encore. Eh hey, toi, ouais, toi, t'as pas des pam d'étoiles Non pam pam vraiment beaucoup. Des pam ah. pam 1600! Moi je pensais plus. Ah franchement je pensais plus. Go non Lui, c'est dark mort. Oh non, <rire> <rire> merde, je suis débile. Je <rire> comme un con en arrière. <rire> ah, c'était beau. Moi, je me dis que merde. Ok, bah, ok, bah, il cherche à faire. Enfin, oh, il y a un gros boulet là-haut. C'est moi le gros poulet je crois. Oh là là Salut je reviens Ok ton saut il était bizarre. On hein. est ah, perdu pas mal. Hein. Je crois qu'il a dit je suis rompu. Le, le lecteur anglais. Ah merde j'ai pas vu. Moi j'ai vu en Dark Mario, trop cool En Mario volant No cap galaxy Star Bunny Oh non Oh non Oh non pas celui-là Oh non je là je vais galérer Oh non je vais galérer Oh non quand je vois euh, lapin dans le titre je dis Oh Oh non c'est pas possible c'est Oh putain les yeux blancs <rire> Ah ça va c'est beaucoup oh, Putain Yippee Oh non, j'ai rien un... de.. Let's play. T'as 50 secondes. Oh non. Je crois. Hein. 150 secondes. 50 c'est un peu.. peu mais. Ah oui, je peux me créer un avec. Que... Faut les attraper, hein, ouais. Je te dis. Y'a rien ici. Très bien. Il doit être là-dedans. Faut les attraper les lapins. Dans quelques secondes. Putain, c'est chier. Ah, ça, il faut les activer. Pour débloquer la fleur de feu, je crois. Très important. Il ouais, faut vous que... Euh, j'ai activé celui-là en dernier. Par contre, j'ai activé en premier. Bon, d'accord, ok. Je faut tout activer. Mais, wesh. Qu'est-ce qu'on le reste Ok c'est galère Eh et j'ai encore trouvé aucun lapin Qu'est-ce que j'en ai trouvé un Je vais rien comprendre ah j'en ai trouvé un waouh pas de photo. il Et en avoir un dans le coffre ah mais c'est même pas ralenti quoi allez viens là ça coûte ah je devrais peut-être enlever la, la neige enfin je sais pas c'est quoi pam pam pam pam oh, je sais pas si c'est une peau ah, faudrait peut-être les coincer dans, dans les trous. Ah non, mais là il me reste 34 secondes. Oh, je veux au moins en attraper un. Au moins un. Euh, putain, mais c'est casse comme ça. Allez, tombe dans le truc. Bon, je me dis. Oh non, mais genre. Une troll comme ça. M'en bon, faut, j'ai un lapin. Ah, quand tu attrapes un lapin, ils peuvent pas donner du temps supplémentaire pour avoir ceci de l'électricité. Ok, d'accord, c'est ultra dur, pas ultra simple, c'est ultra dur. Oui, c'est ultra clair. Oh, ok, c'est bon. Donc, nos esprits. Oh putain, il fait pas, mal comme ça. Allez, oh, c'est parti, merde tu peux. Oh, Marie, se barrer. Donc, celui-là, je vais pas bouger du tout. Donc, celui-là, ok. Celui-là, ok. Je vais trouver deux. Ça, faut les activer. Vous cherchez le lapin dans le trou, là Euh, je devrais peut-être. Euh... Voilà, merci. Cherchez ces trucs-là. Allez, hop, une autre vie. C'est cool, ça. Hop, ok. Hop, le dernier. Ah non, il en reste un. Hum, je pense qu'il est ici, hein. je, je, je ai... Ouais, il est là. Voilà, donc ça on l'a trouvé deux fois plus tôt que prévu. Non, deux fois plus tôt que tout que à l'heure, parce que... N'importe quoi tout à l'heure Oh, on a une meilleure musique. On a un caché dans un bonhomme de neige. Ah bah ben voilà. Et un trouvé. Oh, oui, lui, on peut choper direct. Yes. Il y en a un dans le bon. Hop. Voilà. Il y en a un là-dedans. Je oh. suis sûr. Voilà. BG. Mais toi, c'est trouvé trois lapins. Et c'est ultra chaud. Ok. Je l'attrape. On va faire se retrouver le bon trou. Je te souviens. Oh. oh putain! Yes, tombe en trou, s'il te plaît. On va tomber. Hein. Bah, quel con. <rire> bah, allez, sale couillon. Voilà, hé! Et... Ah, c'est compliqué. Oh, je te donne, on va te donner ça, à mon frère. Je suis leur frère. <cười> ah aujourd'hui Faut attaquer ouais, ouais. Je vais faire ça je suis beaucoup Je fais ça Ah oui je vais se regarder Ah quand je fais ça vous comprenez rien hein. Bon ah il y a une comète là haut euh, c'est dans quelle salle euh, Dans la salle de la ah C'est la fontaine. C'est la fontaine. Alors, par contre, le luma là... Euh, euh, non merci. Je passerai celui-là. Je vais mettre un petit code <rire> pour le passer. Aujourd'hui bon, c'est un enfer total. Hein, même si t'as des jeux à infinis. C'est un enfer total. C'est pas cool. C cool. Euh, oui c'est bon. Là, même, ce jeu là il tourne. Allez, on va le faire. Un speedrun, ça veut dire qu'il faut aller rapidement. Ok. On va les apparaître bien. Au moins, ça son... son... moins en étoile. Ah, ouais, je suis proche de la fin! Oh putain, c'est coup de bol ça! Ah, qu'il me fasse ça le je jeu! Coup de bol! J'adore cette... cette musique dramatique! Oui, le mec est chelou! bien la musique dramatique! Mmh. Allez, go Mario, tu peux le faire rapidement! Oh, t'as 3 minutes, c'est bon! Pam, pam, pam, pam. Tu peux prendre un petit peu le temps n'est pas trop, sinon on meurt. Ah ouais c'est comme ça. Pour de la vie, j'y vais, go. Ok. Go on y va. Mais bon, bon là. Mais bon. Allez Espérons qu'on arrive. Là, je pars dans le vide non, c'est bon. 3 minutes. Ok, c'est bon. Ouais. Ah il nous reste 3 minutes Non oh, je disais 2 minutes 56 <rire> C'est drôle Ah là, là, là, il nous reste 2 minutes non Il nous reste encore 3 minutes Allez. Ah oui là, là faut libérer les Todd je me souviens Ta gueule toi. Oh putain je m'énerve. Okay. m'énerver okay. Pas un toad ça J'arrive ok c'est pas un Todd Dommage qu'il n'y a plus la de musique hein. des toads, là, qui s'arrive là. 15 minutes et Et ça, ce sera la dernière euh, étoile. Parce que. Ok, j'arrête de faire la voix de Mario. Ah, et je suis mort. Eh, il fallait bien une mort dans la vidéo. C'était spectacle. Parce que je voulais une mort. Ah dans... oh, non. Faut recommencer oh, quand même. si c'est chaud. Il n'y a pas de checkpoint dans ces étoiles. Ok. <rire> Coupure, s'impose. Ok. Je suis revenu ici. Et pas... Bon, oh, c'était facile en fait. Mais voilà, vu que je l'ai déjà montré. Moi j'étais un peu con. Je voulais faire le tug. Et bon, voilà. Et bah ben, voilà, quand tu fais le tag un peu... Alors je suis désolé, je suis obligé d'enregistrer euh, euh, ces jeux Switch euh, comme ça. Avec la caméra de mon ordinateur euh, Je peux pas faire un screen record euh, Simplement parce qu'il me faut un périphérique que j'ai pas Un périphérique spécial euh, Pour enregistrer de la Switch Voilà oh Ouais ouais là ça fait très orange Avec euh, Mario rouge euh, Avec Mario et tout là. Ah t'as fait apparaître l'étoile mais et moi je connais pas l'endroit que par coeur, hein. jamais. Je me connais Ah, je peux regarder. Mmh. Bon, voilà, c'était la dernière étoile de cette vidéo. Moi j'en ai fait que 3 et alors. Trois par vidéo. Donc voilà. Ah, je vous dis... Je vous dis merci à tous à regarder cette vidéo de bout et à bientôt pour une prochaine vidéo. Sur, euh, la, pour, pour une prochaine vidéo, likez la, la, la, la vidéo, abonnez-vous, commentez, vous connaissez la chanson. Donc, à bientôt, à bientôt tout le monde. Ciao. Et j'ai dit...